Bonjour à tous, je refais aujourd'hui une petite vidéo sur l'application de l'algorithme de Ford et Fulkerson pour le problème de flot maximum, hein, pour vous aider dans vos partiels. Alors vous pouvez voir en haut à gauche un réseau de flow, c'est-à-dire un graphe orienté dans lequel pour ch chaque arc on a une capacité. Et puis deux sommets particuliers, la source S et le puits T. Le problème qu'on se pose c'est de trouver un flot de valeur maximum qui transite de S à T dans un tel réseau. Alors les réseaux de flow, bah ça peut être des réseaux routiers, des réseaux de canalisation, des réseaux euh, de télécommunications. Et dans tous ces problèmes de dimensionnement de réseaux, un problème fondamental, c'est celui du flow maximum. Alors Vous pouvez voir ici un flow réalisable, de valeur 10, parce que j'ai 10 unités en tout qui sortent euh, de la source. Ce, ce flow, on l'appelle un st-flow, et il est réalisable pour deux raisons. D'abord parce qu'il respecte bien les capacités. Pour chaque arc ici de mon réseau de flot, la valeur du flot en rose est bien inférieure ou égale à la valeur de la capacité en blanc. Ça c'est vrai pour tous les arcs. Par ailleurs, ils se conservent en chaque sommet. Regardez au sommet 3, j'ai 4 unités plus une unité de flot qui arrive, donc en tout 5. Et j'en ai 3 plus une plus une qui sortent, c'est-à-dire 5. Donc j'ai bien le flot entrant au sommet 3, qui est égal au flot sortant au sommet 3, euh, donc j'ai bien conservation. Et ça, vous pouvez le vérifier pour chaque sommet euh, de mon réseau de flot à l'exception évidemment de la source et du puits. Donc le flot se conserve. Alors on a un flot réalisable, mais on cherche un flot maximum. Et l'algorithme de Ford et Fulkerson, lui, il peut partir de n'importe quel flot réalisable, donc notamment f. Mais on pourrait aussi partir avec un flot nul, euh, le flot nul, c'est-à-dire 0 partout. Pour accélérer les choses, on part d'un flot euh, déjà de valeur 10 ici. L'algorithme est itératif et il va itérativement modifier f pour l'augmenter. Et l'outil sur lequel s'appuie ces augmentations, c'est le graphe résiduel. C'est un graphe qui est défini par rapport à la fois au réseau et au flot courant. Et ce graphe, il a les mêmes sommets que mon réseau d'origine. D'accord Et puis, pour chaque arc du réseau d'origine, j'ai potentiellement deux arcs dans le graphe résiduel, un arc en avant et un arc en arrière. Donc regardez, ici j'ai quatre unités de flow qui vont de S à 1, donc je pourrais potentiellement augmenter ce flow de 3 unités, hein, c'est-à-dire que la capacité résiduelle de cet arc, c'est 7 4, ça vaut 3. Et je vais représenter ça dans le graphe résiduel par un arc en avant de capacité 3. Et puis je pourrais potentiellement faire revenir jusqu'à 4 unités de flow qui va être matérialisé dans mon graphe résiduel par un arc en arrière de capacité 4. Sur l'arc 1-2, ici, ben, j'ai saturation. Donc je peux simplement faire revenir du flow et je peux en faire revenir au plus 7. Donc j'ai un arc en arrière de capacité 7. Je continue Mille encore. Sur l'arc 2-3, je peux faire aller encore deux unités et je peux faire re revenir une unité. Donc j'ai un arc en avant de kappa 2 et un arc en arrière de kappa 1 et je peux construire mon graphe résiduel comme ça. A noter bien que la, le concept d'arc en avant et d'arc en arrière, ce sont des concepts du graphe résiduel. Alors dans ce graphe résiduel, je m'intéresse à un chemin de SAT. Et on va voir que n'importe quel chemin peut faire l'affaire. Donc il existe plusieurs chemins ici, et moi j'ai retenu celui-là, en bleu. Et la capacité résiduelle de ce chemin, donc la capacité minimum sur tous les arcs bleus ici, bah c'est 2 et ce qui m'indique que je vais pouvoir modifier f de 2 unités. Alors voilà comment je vais faire, je redessine mon flow ici, et je vais regarder, examiner mon chemin. Alors, l'arc S1 ici est un arc en avant, ce qui m'indique que je vais pouvoir augmenter le flow sur S1 de 2 unités. Donc je vais passer de 4 plus 2 à 6. L'arc 1-3 ici est un arc en arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le flot existant de 2 unités, et je vais avoir 3 moins 2 égale 1. Et vous voyez que ce faisant, on a maintenu la conservation au sommet 1. 6 plus 1, c'est bien égal à 7. Alors, je continue. 3, 6, c'est un arc en avant, donc je peux augmenter de 2 unités. 6t, c'est un arc en avant, je peux augmenter de 2 unités, donc je passe de 1 à 3. Donc cette opération-là, à partir du graphe résiduel sur un chemin de SAT, vous voyez qu'elle augmente globalement le flot tout en maintenant l'équilibre. C'est pour ça qu'elle est assez maline. Et j'ai bien un flot ici de valeur 12. Alors je ne sais pas si ce flot est maximum, donc je continue et je redessine mon graphe résiduel. Alors le graphe résiduel n'a changé que sur les arcs pour lesquels le flot a changé. Donc ici j'ai 6 unités maintenant, donc je peux encore faire aller une unité, je peux faire revenir 6. Aller une, revenir 6. Hein, ici je peux faire de 3 à 1, je peux faire aller 2 unités et je peux en faire revenir une. Etc. Voilà mon nouveau graphe résiduel et j'ai indiqué en pointillé simplement les arcs qui ont changé par rapport à l'itération précédente. Alors à nouveau, je cherche un chemin augmentant de S, un chemin simplement de S à T, ce que j'appelle un chemin augmentant. En voilà un, et il y en a à nouveau, il y en a d'autres. Et ici, la capacité minimum sur les arcs bleus, c'est 1, donc la capacité résiduelle c'est 1, je vais pouvoir augmenter mon flot d'une unité. Alors, l'algorithme est correct quel que soit le chemin que vous trouvez. Simplement, il existe une bonne façon de choisir les chemins pour accélérer l'algorithme. Ça, je vous mets un lien ici sur la chaîne euh, qui, de, à la découverte des graphes qui vous explique un peu cette problématique. Mais sachez que ça va fonctionner quel que soit le chemin que vous choisissez. Et à partir de ce main, je vais venir modifier mon flot. Donc ici, je vais ajouter une unité, ici je vais en retirer une, etc. Voilà mon nouveau flot, dont la valeur est 13. Et puis, euh, bah, je ne sais toujours pas si f est maximum. Donc je construis à nouveau mon graphe résiduel. Le voilà, je ne rentre pas dans les détails. Par contre, cette fois, je peux remarquer qu'il n'existe plus de chemin de s à t. Alors regardez, si je pars de S, ben je peux atteindre le sommet 1, de 1 je peux atteindre uniquement 3, et de 3 je peux revenir sur S, réatteindre 1 ou atteindre 4, et puis ben voilà, j'ai terminé. Donc en marquant tous les sommets atteignables depuis S ici, j'ai fait une, quelque part une partition des sommets. Il y a des sommets verts et les sommets marrons. Cette partition en fait, des sommets du graphe, c'est ce qu'on appelle une coupe. Et je peux la représenter dans mon réseau d'origine par ce trait vert ici. Où on a les sommets verts à gauche du trait et les sommets droits les sommets marrons de l'autre côté. Ainsi, je l'écris formellement, j'ai l'ensemble des sommets verts, grand S, et l'ensemble des, des autres, grand T. Alors, regardez bien ce qui se passe. Une unité de flot qui part de S, pour atteindre T, elle doit nécessairement traverser l'un de ces quatre arcs verts ici. C'est-à-dire des arcs qui ont leur origine dans grand S et leur extrémité dans grand T. Toute une unité de flot doit passer par l'un de ces quatre arcs. Donc la quantité maximum de flots possible, eh bien, elle est bornée par la somme des capacités des arcs verts. Ici, 7 plus 1 plus 2 plus 3. Ici, ça vaut 13. Donc ça, c'est la capacité de la coupe. Et voyez que la capacité de toute coupe est une borne supérieure de la valeur de tout flot. Ça, c'est en vertu de l'argument que je viens d'énoncer, hein, simplement. Donc, si j'ai un flot de valeur 13 et une coupe de valeur 13, eh c'est que ce flot est maximum et que cette coupe est minimum. Alors, je reviens un instant sur la coupe. Observez bien que la coupe, c'est une partition des sommets, de sorte que la source S est d'un côté et le puits T est de l'autre. Hein, ça, c'est pour que la coupe soit réalisable. Il faut bien avoir une partition, c'est-à-dire qu'il faut que chaque sommet soit soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, l'algorithme la, de Ford et Fulkerson s'arrête parce que quand il n'existe plus de chemin euh, dans le graphe résiduel ici, eh bien, on a implicitement identifié une coupe dont la capacité est égale au flot, ce qui constitue bien la preuve de l'optimalité de f. Voilà, je vous mets en lien une petite vidéo si vous, cette question de l'optimalité euh, vous intéresse sur Ford et Fulkerson. Voilà, j'ai terminé. Avant de vous laisser, je vous indique un autre exemple pour vous permettre de vous entraîner. N'hésitez pas à mettre en commentaire la valeur du flow que vous trouvez, ou la coupe, par exemple, que vous avez identifiée. Je vous mets aussi des liens vers des quiz à faire en ligne sur notre plateforme pédagogique. Alors là, regardez bien, quand vous vous connectez, vous pouvez choisir, vous faites « Connexion Autre », et vous pouvez choisir votre institution, votre université. Et vous connectez probablement avec votre login et votre mot de passe habituel. Voilà, et enfin, je vous indique aussi un autre exercice classique qu'on pose en TD ou en examen sur les, les flots qui porte sur les liens entre flot maximum et couplage maximum. Il y a deux petites vidéos ici qui vous permettent d'approfondir ce, cette question-là. Euh, une vidéo que j'ai faite dans laquelle euh, vous pouvez vous exercer aussi à trouver une coupe minimum à nouveau, et puis une vidéo euh, de la chaîne à la découverte des graphes qui explique très bien euh, le lien entre ces deux problèmes. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos partiels.